Bonjour, je suis Chérine, j'enseigne le mouvement avec passion depuis plus de 20 ans. Je veux vous remercier tous les abonnés de YouTube avec 65 000 abonnés à aujourd'hui. Je vous propose de découvrir ma nouvelle chaîne KinePilates.tv. C'est une plateforme de vidéos à la demande, avec des centaines de vidéos disponibles en tout temps, de courte ou de longue durée, avec ou sans matériel. Vous serez accompagné avec des conseils personnalisés, mais aussi des bonus en live pour les abonnés. Un groupe privé pour vous motiver et vous aider et répondre à toutes vos questions. Cet espace en ligne, je l'ai créé avec une vision simple. Guider le plus grand nombre de personnes à se sentir bien dans son corps. Bouger avec plaisir, retrouver ce plaisir de bouger librement son corps et être fier de son corps. Ce sont des exercices efficaces, simples, qui vous permettront de bouger au quotidien. C'est déjà plus de 100 vidéos disponibles sur kinépilates.tv. Bouger pour rajeunir et vivre pleinement son corps. Alors aujourd'hui, je vous invite à essayer totalement gratuitement, pendant 7 jours, ma nouvelle plateforme en ligne. Cet espace, ce studio en ligne, il est pour vous. A bientôt